La voix off de tous ces ouf. Elle dans l'action, moi au micro. Ses gestes glissent entre mes mots. On la désire, je m'abandonne. À son triomphe, ma voix je donne. Je suis synchro, je suis synchro. Arrêt image sur ses reins. Son corps sublime, ma voix s'éteint. Elle joue l'amour à quatre mains. Silence, on tourne. Quand elle savoure le plaisir fou, je plaque ma bouche à ses mots. Ma voix sur sa voix dit je t'aime. Je vole à son corps des sanglots. Je suis synchro, je suis synchro. Miroir caché de ses délires. L'écran sur le cœur, je désire un jour de vie, pas que des mots. Lance.